Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler des effets secondaires physiques de l'infection à Covid et de la grippe. En effet, je fais cette petite vidéo pour rassurer celles et ceux qui ont eu récemment, dans les semaines précédentes, une infection à Covid et qui ont vu apparaître ou réapparaître de vieilles douleurs oubliées au niveau du cou des épaules, du ventre, des fesses ou des jambes, des névralgies, brachiales ou des sciatiques ou des chloralgies encore plus fréquentes. Pourquoi je vous fais cette vidéo Parce que depuis une quinzaine de jours, je vois affluer chez moi des patients qui ont eu le Covid ou qui ont eu une grippe et qui voient revenir au galop des douleurs qu'elle pensait avoir oubliées depuis des années et pour lesquelles je les avais soignées en ostéopathie en postérologie. Je vais vous dire ce que j'ai vu et ce qu'il convient de faire. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de suivre mes préconisations, mais pour les personnes qui sont venues me voir, le résultat a été flagrant au bout de deux ou trois jours. En fait, que s'est-il passé Eh bien, lorsque on a une infection virale, vous avez une inflammation généralisée qui met en branle votre système immunitaire pour attaquer et détruire le virus. Donc, on réagit plus ou moins selon nos, notre, notre patrimoine immunitaire, si je puis dire. Et cette inflammation, eh bien, elle est partout dans le corps. Elle n'est pas que au niveau de, de la gorge, des poumons euh, ou des intestins. Elle est partout. Donc, elle a une, un, un effet généralisé et ceci va réactiver des vieux foyers inflammatoires oubliés, mais dont vos tissus ont gardé la mémoire. Ce sont vos muscles et vos nerfs, vos fascias. Vous voyez, tout ce qui constitue la charpente de votre corps, vous avez partout où vous avez eu des lésions, des traces, des micro-empreintes cicatricielles, des lésions que vous avez euh, vécues, que vous avez traversées. Et donc, que faut-il faire Eh bien, surtout, ne pas agir avec brutalité. Il faut travailler pour chasser l'inflammation. Donc, vous pouvez utiliser des techniques myofaciales, des techniques de massage, le massage aromatique avec notamment de la goulterie, du lavande super ou de la lavande, de l'encens, copaïfera. Et si vous avez besoin d'une rubéfaction, eh il faut aussi utiliser des huiles à citrales comme l'eucalyptus citrodora ou la citronnelle. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée. Mais vous pouvez aussi prendre des bains alternés, ou des bains chauds, avec des huiles essentielles, dont ça s'appelle des bains aromatiques. Vous avez toutes ces formules, allez voir dans mon site, vous avez toutes les formules intéressantes, et bien sûr, dans mes livres. Un deuxième problème majeur, c'est la toux. Lorsque vous toussez, eh bien... Vous secouez l'ensemble de votre colonne zébrale, mais vous avez une pression de plusieurs dizaines de kilos qui s'exerce sur vos vertèbres, tout simplement par la contraction brutale du diaphragme et des muscles intercostaux. Donc vous êtes secoué et ces chocs euh, verticaux vont appuyer sur vos disques. Et les vieux disques malades, pour ceux qui ont eu des tassements discaux, des hernies discales, des limbagos, tout ça, ça va se réveiller et vous pouvez avoir votre petite hernie qui était bien rentrée, qui commence à ressortir. D'où l'apparition de douleurs lombaires aiguës comme un coup de poignard, ou de douleurs sciatiques, ou de choralgie, ou même de névralgie fémorocutanée, j'en ai vu aussi. Je vous conseille de prendre tout cela au sérieux, euh, sans prendre ça au tragique et de vous soigner. Mais de vous soigner naturellement, n'avalez pas des médicaments, traitez-vous physiquement, allez voir votre ostéopathe, votre kinésithérapeute, il vous traitera les problèmes, bien sûr. Il ne vous guérira pas instantanément, mais il permettra à votre corps de récupérer plus vite. Alors, encore une chose que j'ai vu plusieurs fois, donc si j'en parle, c'est parce que j'ai été vraiment surpris de voir cela, des personnes qui ont beaucoup toussé, donc qui ont eu des problèmes vertébraux, après se sentaient oppressées et avaient mal ici au plexus solaire, se sentaient anxieux, euh, se sentaient gênées avec des douleurs ici, et certaines avaient beaucoup de mal à respirer. Donc, une gêne respiratoire considérable. Et en fait, quel est le problème Eh bien, le problème venait du diaphragme. Le diaphragme... À force de tousser, à force de se contracter, il est épuisé, il était bloqué en position basse et donc en bloquant la position basse, vous ne pouvez pas respirer avec le bas des poumons. Donc le travail, c'est un travail encore une fois d'ostéopathe ou de kinésithérapeute, il faut libérer le diaphragme, apprendre à la personne à respirer profondément en remontant son diaphragme, puisque le diaphragme est bloqué dans une position basse, il va falloir le remonter. Alors comment faire Et eh bien ce diaphragme, il va falloir le débloquer, donc pour le débloquer il faut bien sûr débloquer le dos, donc ça c'est un travail euh, euh, réflexe et ostéopathique posturale aussi. Donc euh, le kiné, l'ostéopathe et le chiropraticien savent exactement ce qu'il faut faire en douceur sans forcer pour libérer les attaches du diaphragme qui sont situées au niveau lombaire haut et dorsal bas et ensuite travailler au niveau des attaches ici et travailler sur les abdominaux, travailler sur les aponevroses et apprendre à, à, à la personne à respirer à nouveau, c'est-à-dire à souffler, à rentrer le ventre en même temps qu'elle expire et en l'espace de quelques minutes vous pouvez retrouver une meilleure respiration euh, abdominale hein? parce que la respiration thoracique c'est une respiration superficielle qui ne permet pas de s'oxygéner correctement et en plus cette respiration superficielle entraîne un excès d'oxygène qui va tétaniser les muscles. Alors vous voyez, c'est un vrai cercle vicieux. Il faut réapprendre à respirer lentement. Donc il faut récupérer la respiration abdominale. Voilà. Donc j'ai vu plusieurs personnes. Donc j'avais déjà vu ça lors des euh, des épisodes des Covid précédents. Alors j'en ai vu peut-être une trentaine, une quarantaine euh, sur sur les sur les deux ans. Donc j'ai vraiment l'expérience de la chose et tout a récupéré en assez rapidement, euh, bien sûr il fallait que l'inflammation disparaisse, hein, mais on a finalement réussi à récupérer cette amplitude diaphragmatique normale, les oppressions thoraciques ont disparu, la respiration s'est normalisée, et après on a pu reprendre des exercices posturaux pour refaire travailler la colonne vertébrale, etc. Donc tout ça ben, pour vous dire, si vous avez été victime d'un Covid, d'une grippe et que vous avez des douleurs, eh bien ne restez pas les bras croisés, agissez, prenez-vous en main, allez voir votre praticien. Par vous-même, utilisez les massages aux huiles essentielles, les bains aromatiques, la chaleur, la bouillotte chaude, donc tout ce qui améliore la microcirculation. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel, je ne peux pas vous en dire plus, on n'est pas là pour faire une consultation, mais simplement pour vous donner des pistes pour récupérer le plus vite possible. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.